Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlais de ma nouvelle formation consacrée au stress. En fait, ce n'est pas une vidéo consacrée au stress, mais consacrée à l'anti-stress. C'est-à-dire, que pouvons-nous faire pour lutter contre les stress et ses effets sur notre corps qui entraînent ce qu'on appelle l'état de stress ou le syndrome de stress qui s'accompagnent de tensions musculaires, de fatigue, de maux de tête, de maux de ventre, de boules à l'estomac, bref, de symptômes extrêmement désirables et qui nous empêchent de faire notre travail, qui nous empêchent de nous concentrer, qui nous empêchent de mémoriser, qui nous empêchent d'avoir la vie que l'on souhaiterait idéalement. Alors pourquoi j'ai fait cette formation Mais Tout simplement parce que moi-même, j'ai subi de très importants stress dans ma vie et que toutes ces méthodes, eh bien, je les ai agglomérées dans un, ce qu'on appelle une synergie, c'est-à-dire un ensemble technique qui ne laisse rien au hasard, qui traite aussi bien le mental que le physique, que le métabolique, et que l'environnemental, c'est-à-dire que si nous avons un environnement défavorable, nous ne pouvons pas être bien dans notre poste, ce n'est pas possible. Même si on vit dans des conditions difficiles, il est toujours possible d'améliorer son environnement immédiat, que ce soit le poste de travail, que ce soit son habitat, il suffit ben, de, de faire ce qu'il faut, de mettre la main à la pâte, de prendre ses problèmes en main, hein, c'est-à-dire tous les facteurs de stress il faut les prendre un à un, les éminer dans la mesure où on peut le faire, ou les masquer ou compenser en augmentant notre capacité de résilience, c'est-à-dire en augmentant l'épaisseur de notre cuirasse. Voilà, donc c'est un peu le programme de ma formation, mais si vous voulez en savoir plus, bien, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous accédez, après avoir mis votre nom, un petit questionnaire, un test d'évaluation de votre niveau de stress. Donc ça vous permet de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en euh, parfait équilibre nerveux Est-ce que vous êtes stressé ou est-ce que vous êtes à la limite du burn-out Donc vous verrez, il y a des catégories. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et également à mon Facebook groupe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.